Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler patch qui a eu lieu hier, on va parler KvK avec des énormissimes ouvertures de portes notamment sur mon royaume et on va parler aussi de toutes les nouveautés qui sont arrivées mais avant cela les amis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 qui ont eu lieu, commençons tout de suite par les rapports puisque cette nouveauté magnifique, enfin comme vous le voyez, on va pouvoir avoir le compte rendu général du nombre de morts, de blessés graves, de blessés légers. Bref, les informations utiles qu'on devait faire à la main en Et donc, on va se retrouver à présent avec des rapports encore plus gros. Rappelez-vous, hein, de mémoire, le record que je vous ai montré, on était sur du 350 millions, 400 millions de pertes de puissance hein, de chaque côté. Ben Là, avec le cumul, pour le coup, on va pouvoir avoir beaucoup plus. Et donc, attendons-nous à avoir des rapports de dinguerie. On a aussi cette nouveauté. Magnifique qui permet de faire des unions. Regardez par exemple, nous on a fait une union. Hein, les pumes, hein, on voit bien l'union. 10 6 4 1 3. On a pris cher hein, et on est en union avec, hop, faut que j'y retourne parce que ça ferme avec les ROX ROX, hein, ROX qui est le RT 96, le PA 65, les VG 96, le K 65 et le D 96. Du 23 96, vous allez voir pourquoi hein, quand on va aller en terre du roi, pourquoi on est en union avec bon? Il y a pas mal d'autres nouveautés, hein, notamment au niveau de la forge. Hop là, on va à la forge et regardez une nouveauté. Alors, c'est peut-être moi qui étais éclaté et qui ne l'ai pas vu, mais cette nouveauté n'avait pas été annoncée. Regardez si je vais par exemple dans les différents sets, on se retrouve avec un nouveau bâton à plume de sorcière qui va nous donner un bonus de plus 6% en défense d'unité de siège, en plus de la récolte et de la vitesse de marche. Ce bâton-là, je ne l'avais vu nulle part. On a aussi également la couronne de bois mort de sorcière. Alors on avait vu hein, le home du loup féroce qui donne plus 14 ennemis en attaque des unités de siège. Mais là, la couronne de bois mort de sorcière, elle redonne un bonus d'attaque aux unités de siège. Mais redonne également un bonus de récolte. Donc tout ce 7 récolte qu'on n'avait pas vu. La cape maudite de sorcière, plus 12% encore une fois en récolte hein, et plus 4% en défense des unités de siège. Si on va sur les gants, regardez, tac, non, c'est ceux-là. Les bracelets écarlates de la sorcière, plus 8 en récolte. Et cette fois, on est sur de la santé, plus 3% en santé. On continue avec les jambières, plus 12 en récolte. Ça fait un stock de ouf en récolte. On va récolter. Il était dur à dire celui-là. On va récolter à une vitesse de dingue. On a aussi le bottillon des marais de sorcière. Plus suite de récolte. Et au niveau des bijoux, en revanche... Je n'ai rien vu de nouveau. Franchement, tous ceux qui sont là, je les avais, je les avais déjà vus avant. Et au niveau du 7, on le voit. Même si le 7 de la sorcière nous semble plus énorme qu'est-ce qu'il y avait avant. Le 7 qui est mis en avant, c'est l'habit du loup. Avec bien évidemment les bonus pour les unités de siège. Alors, le 7 de la sorcière, lui, va nous donner en bonus, si on en a deux, plus 25% en charge de troupes. Bon c'est pas oufissime. On a obtenu des ressources supplémentaires plus 5%. Ça, c'est du lourd. Donc, 4 pièces, c'est vraiment ce qu'il faut viser. 6 pièces, vitesse de marche plus 10. Bon, ça sert pas à grand-chose. Mais si vous le mettez, de toute façon, c'est sur un récolteur, genre Cléopâtre. Et là, pour le coup, ça sera vraiment extrêmement utile. Alors oui, il y a pas mal d'autres nouveautés qui ont été ajoutées. On en reparlera de cette mise à jour. On reparlera également des events qui vont arriver. Mais... C'est l'heure de parler KvK, de mon KvK et également du celui du 1307, hein, puisqu'il est aussi énormissime avec les One OneV. Regardez les terres du roi ouvertes. Alors vous allez dire, qu'est-ce que je fais en arrière Vous le savez, je vais toujours en arrière pour faire mes vidéos. Et surtout, je me suis déjà fait zéro. Donc niveau troupe, je suis un petit peu éclaté. Euh, J'ai pas le choix. Il faut renforcer avec mes farms. Comment ça se passe sur le terrain pour nous? Alors, déjà, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. On est sur le nord face au sud, on a les, euh, le 23-96. Qui avance pas mal avec nous. On a deux gros points de contact. Hein. On a celui-là. Et donc vous allez le voir. Ça va être l'occasion pour vous de voir les troupes qui sont utilisées. On a en face hein, les mecs qui se sont renforcés. Évidemment, ça a bougé. Notre drapeau a pris feu. Mais on est en train de le réparer. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et on a ce deuxième front-là hein, où on a bien mangé nos dents donc on ne tient plus pour le moment mais il y a des grosses fights il faut savoir que euh, nos amis cohérents qui sont la majorité des joueurs de mon royaume hein, c'est la nuit actuellement donc euh, c'est là où on est en heure creuse alors il y a d'autres points de fight hein, sur ce côté là hein, avec le 84 OF et de l'autre côté le 489 le 89 VC alors le 89 VC hein, c'est du très lourd le 89 VC c'est du baba c'est du faux c'est du Arvix, parmi les plus grosses baleines du jeu sur ce serveur, ça va être extrêmement dur de gagner contre eux, mais pourquoi pas, on est plutôt bien positionné, je suis vraiment très surpris. De, euh, du niveau là de bataille sur les terres du roi. Je pensais qu'on se ferait plus rapidement fumer, mais non, en fait, il y a un taf de ouf qui est fait. Et regardez, on retrouve notre ami Baba et son milliard de puissance, ses 36 milliards de points de meurtre également. Ça va être très long, ça va être très lourd. On a faux aussi avec son 381 millions de puissance et ses 27 milliards de points du, de meurtre. Ça, on retrouve aussi l'un des comptes d'Arvix, l'Asie Arvix, Arvix hein, pareil 287 millions. On retrouve aussi Hassan 666. Bref, que des méga baleines. Ça va être très très chaud sur ce côté-là. Regardez, le flag a failli mourir, mais il est à présent en réparation. Franchement, c'est un truc de ouf, les 84 hein, OF assure vraiment, ils sont énormes, mais de notre côté aussi, hein, ça avance plutôt pas mal, je suis encore une fois hein, très surpris, ça tient bien, c'est euh, étonnant, mais ça se passe plutôt bien et maintenant qu'on est en union aussi, que c'est grâce au patch, hein, on va pouvoir renforcer davantage et jouer encore plus stratégique face aux 24-89 c'est pas le seul KVK en cours où les portes ont ouvert. Je vous ai parlé du 1307. On va aller le voir tout de suite. Et donc, le 1307 hein, avec les One V du 1034. Franchement, regardez déjà. On n'est plus qu'à 3 royaumes impériums. Je vous rappelle, on est monté en pointe à 6 royaumes impériums sur ce KVK. Le 1079 est sorti du statut impérium. Le 1034 aussi, on n'a plus que le 1647, le 1307 et le 1664 à présent qui ont toujours leur petit statut impérium. Allons voir tout de suite ce que ça donne sur les terres du roi. Mais croyez-moi, c'est extrêmement tendax de ouf. On ira faire aussi en fin de vidéo un tour au muséum pour vous montrer la petite mise à jour qui est arrivée. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce KVK de ouf. Les One v regardez. Ils sont là, les One v On est bien sur les terres du roi. Et qu'est-ce que ça donne du côté des One v sur le côté violet et eh bien, regardez. Ils tiennent la porte hein, sur cette zone-là. Ils tiennent la porte. Il y a du monde. Il y a du lourd à la porte. Hein, mais les bots, les CB sont là avec les AVG, les One avg sur cette porte-là, hein. ils les ont totalement repoussés. Je dirais même totalement détruits. De l'autre côté, on a le 1079 hein, qui tient la porte, qui a... Sa petite forteresse, hein, même collée sur la porte, hein, qui est passée, qui est sur différents points de contact. Alors là, vous voyez, ça brûle, mais ça ne. Ah, je vais dire ça brûle plus, mais si, ça brûle toujours. Le 10-79 est en train de céder. Tous ses flags brûlent. Le, les 1 AVG, les SN, les CB sont apparemment beaucoup trop puissants. Est-ce que de l'autre côté, les NNAV arrivent à tenir, je ne pense pas, les 64 LG me paraissent bien trop puissants. Effectivement, bon pourtant, on a ouh, une grosse baleine qui vient de se TP. Hein, une grosse baleine des 1V euh, du 1034. Bon, là sur le coup, ça semble un petit peu compromis, mais est-ce que les One V vont se ressaisir Je vous le rappelle, les One V ont tout de même hein, énormément de KVK à gagner à leur actif, alors... Ils ont aussi des Ligosiris. Ils ont déjà eux-mêmes perdu. Vous hein. voyez, ils ne mettent pas de stats sur les KvK parce qu'ils ont déjà perdu des KvK. On n'est pas comme le 1960. Mais ça reste très étonnant de les voir se faire repousser aussi facilement. J'en avais discuté notamment avec Koala du 1079. C'est dommage parce que les One V ont clairement de quoi vraiment essayer de gagner ce KvK. Alors regardez au niveau des défenses utiles. Utilisé par ces gros joueurs parmi les plus grosses baleines du jeu. D'un côté on a Attila qui attaque euh, du côté des... Oh c'est un rallye, qu'est-ce qu'il fait euh, Attila euh, là... Ah c'est un contre-rallye, on a un contre-rallye avec Attila. Pourquoi avec Attila sur Tariq Bah tout simplement Attila qui est avec qui Avec, avec j'ai pas vu le binôme, bah qui est avec Takeda. Et bien tout simplement pour éviter qu'il se fasse swarm. Mais il se fait quand même contre-rallye par Nevsky avec Jeanne de l'autre côté le rallye d'attaque principal hein, est l'un des meilleurs binômes d'attaque, on a Tariq, enfin l'un des meilleurs binômes d'attaque, non parce que quand on voit Pascal, j'avais pas vu en second, je sais pas si c'est le meilleur choix mais étonnant binôme Tariq avec Pacal. il aurait pu je pense euh, avoir une meilleure stratégie même si ça reste très solide hein, Tariq, Pakal et euh, en défense, on se retrouve avec Yann Ziska. Et il est avec qui en binôme À A mon avis, il doit être avec YSS peut-être. Est-ce qu'on arrive à voir avec qui il est J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on va reconnaître la cinématique Là, il est full. Non, il n'est pas avec YSS en binôme Yann Ziska. Si vous savez, si vous reconnaissez la cinématique, là je la reconnais pas, la cinématique du skill, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. On dirait qu'il est avec euh, Marguerite, mais il n'y aura aucun sens qu'il soit avec elle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire avec qui euh, il est, euh, il est en, en binôme, parce que là, ça ne pop pas et on ne le voit pas. Et sinon, au niveau des unités, hein, on le voit, on est sur un peu de tout, du Nevsky, du Guan, du Scipio. Bref, là, il a vraiment, il faudrait, s'ils veulent gagner les 1v, quand ils sont dans ce genre de situation, il faudrait qu'ils passent la porte, puisqu'ils tiennent la porte, hein, ils la passent et ils fassent un rush pour occuper le terrain et pouvoir gagner. Je vous le rappelle, hein, dans ce genre de KvK, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être la capacité à vos baleines, de vos baleines, à se sacrifier et à lâcher des coups de CB pour pouvoir remonter, donc on est sur une victoire qui se dirige tranquillement pour les CB, les 1-AVG, les 1-AVG ils enchaînent quand même les victoires et malheureusement une nouvelle défaite pour les 1V et le 10-79, alors il y a des grosses infos qui donnent des migrations en cours, enfin qui vont arriver du côté du 10-34, hein. je vous en dirai plus longuement lorsque... Tout sera terminé, mais là, force est de constater que les One V n'ont pas assez de joueurs. Et vont devoir soit se renforcer, soit migrer tous ensemble sur un autre serveur. Parce que là, ils n'arriveront plus face aux serveurs les plus peuplés. On retourne sur mon KVK. Alors, je vous le rappelle, le 1960, lui, a gagné son KVK parce qu'il a suffisamment de joueurs avec des cartes bleues infinies. Et je vous ai dit, on allait parler du musée avec cette nouvelle mise à jour. Alors, on n'a pas encore les tout nouveaux commandants. Ils arriveront peut-être... Demain, mais on a déjà l'expertise qui est possible. Donc regardez, et Fleda par exemple, je peux cliquer pour aller l'expertiser. On a la petite option et le leak qui était annoncé, que je vous ai montré, était bien vrai. On passe d'attaque de troupes sur Etel Fleda plus 15 et vitesse de marche à plus 10 à attaque plus 25 et vitesse plus 15. Et regardez pourquoi. C'était pas sans raison. Pourquoi Lilith a enlevé le bundle qui donnait les ressources tout simplement les reliques plus précisément, hein. tout simplement car pour passer de l'état standard à l'état expertisé, eh bien ça coûte là par exemple 1800 de reliques. Hein. Cette action est irréversible évidemment. Je le fais vu que je l'utilise énormément Ethelfreda. Et maintenant la relique eh bien elle brille Regardez ça brille et si je vais sur une autre Standard elle ne doit pas briller à mon avis Ou elle brille aussi Ah si elle brille aussi Donc en fait on voit pas de différence Esthétique si ce n'est le Je pensais qu'elle brillait plus si ce n'est Le double icône alors évidemment Choisissez bien ne montez pas N'importe qui parce que 1800, ça coûte quand même une blinde. C'était 1800 pour le premier. Combien coûte le deuxième 1800 aussi. Donc, évidemment, je le monte. Est-ce qu'on est qu'à qu 1800 pour tous Ça serait tranquille hein, si c'était. Tous à 1800. On regarde Mulan, elle est quand même énorme. Mulan avec son santé de troupes plus 10. Elle passe en santé de troupes plus 20. Réduction des dommages, elle, ça vaut le coup de la monter. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur la première vague des musées version 1. Je vous conseille de monter évidemment Ethelfleda parce qu'elle est très utile en soutien. YSG, bien utile encore en open field. Mulan également, les autres. Franchement, si vous en servez, je vous conseille de les monter parce que euh, Minamoto, par exemple, faut le monter. Si vous l'utilisez, moi, je n'utilise plus Minamoto. Je n'ai pas besoin de le monter. MedMed, il peut être utile si on le passe avec son bonus plus 30% de mémoire. Laissez-moi vérifier, plus 30% de mémoire. On peut voir pour le monter, mais là, pour le coup, je préfère garder mes pièces de relique en attendant la seconde vague de, de commandants du musée pour les débloquer. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va réussir à tenir ce centre, tenir la grande ziggurat. Ça serait vraiment une surprise parce que. Tout le monde nous annonçait perdant, peut-être on va perdre, peut-être va-t-on réussir à rester et à tenir face, surtout les 84 OF, hein, à tenir face à nos ennemis les méga-baleines. Regardez, avant qu'on se quitte les binômes, comme d'habitude, sont ces joueurs les plus stuffés et les plus riches du jeu parmi les plus riches du jeu. On regarde, on retrouve comme d'habitude, hein, on retrouve beaucoup de Nevsky. De Guan, de Boadice, mais encore hein, du Saladin, je vous l'ai dit. On retrouve un petit peu d'Attila, mais là, on voit quand même beaucoup de Guan et de Nevski. Bon, c'est la base. On a beaucoup moins de Xian Yu à présent. Je pense que Nevsky avec Jeanne et Boadice vont devenir un petit peu les valeurs sûres. Et regardez, on n'aurait pas un joueur des 84 OF hein, qui est en train de se faire euh, tabasser là. Il se fait tabasser par, euh, par quelqu'un forcément de chez lui. Non, il ne se fait pas tabasser du tout. Les biens sont sur, sur son terrain. C'est des troupes qui sont juste à côté. J'ai cru qu'il était en train de déjà se faire swarmer mais non c'est impossible il est bien sur ce bon territoire c'était une impression avec la masse de troupes, je vérifie que ce soit bien ça ouais c'était bien ça et ils viennent d'activer le buff